Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et ses Richesses. Aujourd'hui notre sujet est le traitement dentaire à base de plantes. Méthodes efficaces et conseils pour obtenir les meilleurs résultats. Beaucoup souffrent de douleurs dentaires, et il existe de nombreuses façons d'aider à calmer cette douleur, dont la plus importante est le traitement avec des herbes car c'est l'un des moyens sûrs qui est presque dépourvu d'effets secondaires et convient à tous les âges. Mais il faut faire preuve de prudence lors de l'application du traitement de la douleur dentaire avec des herbes et en suivant les étapes correctes afin qu'il n'y ait aucun effet latéral. Traitement dentaire à base de plantes. Traitement de la douleur dentaire avec des herbes. Le traitement de la douleur dentaire avec des herbes est-elle une des méthodes naturelles les plus éprouvées depuis des décennies, il produit des résultats garantis. Poivre et sel. Le sel mélangé avec du poivre peut soulager la douleur des dents sensibles car elles ont toutes deux des propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires et analgésiques. En mélangeant des quantités égales de poivre et de sel avec quelques gouttes d'eau et en appliquant le mélange directement sur la dent affectée pour quelques minutes, l'ail peut soulager les maux de dents en raison de ses propriétés médicinales et antibiotiques. Il suffit de mélanger l'ail écrasé avec du sel de table ou du sel noir et l'appliquer directement sur la dent affectée pour traiter les douleurs dentaires. Une ou deux gousses d'ail peuvent être mâchées pour plus de confort et se débarrasser des maux de dents. Eau salée tiède. Essayez un verre d'eau salée tiède pour un mal de dents. Mélangez une demi-cuillère à soupe de sel ordinaire dans une tasse d'eau chaude et rincez bien la bouche, ce qui aide à réduire l'enflure et l'inflammation et à combattre les bactéries responsables des infections. Vous devez répéter en faisant cela pendant au moins 30 secondes deux fois par jour. Feuilles de goyave. Ils contiennent des propriétés anti-inflammatoires, analgésiques et antimicrobiennes fortes. Vous pouvez mâcher une ou deux feuilles de goyave ou manger de la goyave fraîche pour soulager les maux de dents, ou mélanger les feuilles de goyave dans de l'eau bouillante. Laissez refroidir la solution et rincez la bouche avec ça. Extrait de vanille. L'extrait de vanille a un effet calmant et engourdit la douleur. Trempez un morceau de coton dans l'extrait de vanille et appliquez-le sur la zone touchée. Jus d'herbe de blé. Il a des propriétés antibactériennes naturelles, le jus d'herbe de blé aide à traiter la douleur dentaire en se rinçant la bouche avec, ou en le mâchant. Les glaçons. Traitez les douleurs dentaires avec de la glace. Mettez de petits glaçons dans un sac en plastique et enveloppez un morceau de tissu. Placez-le sur le site de la douleur dans les dents pendant 20 minutes et votre douleur s'atténuera en très peu de temps car lorsque vous envoyez des signaux froids au cerveau, il se traduit par la douleur ressentie par l'être humain. Traitement rapide de la douleur dentaire avec des herbes. Parfois, nous sommes exposés à une douleur intense, ce qui nous oblige à un traitement dentaire rapide à base de plantes qui nous soulage de la douleur sans laisser d'effets secondaires sur le corps. Le clou de girofle. Il contient des anti-inflammatoires et antibactériens et l'oxydation, il a un effet anesthésique. Le rendant efficace dans le traitement des douleurs dentaires en croyant deux clous de girofle entiers et en les mélangeant dans un peu d'huile d'olive ou une huile végétale et en le plaçant sur la dent affectée en trempant une boule de coton avec de l'huile de clou de girofle et en le frottant directement sur la zone touchée pour traiter un mal de dents. Les types de douleurs les plus difficiles qui affligent une personne, et il est parfois le résultat d'un abcès, d'une carie ou d'un problème spécifique dans les dents, mais la sensation de douleur est difficile à supporter car elle affecte les yeux, le nez et le cerveau. Les clous de girofle sont l'une des meilleures recettes naturelles qui contribuent grandement au traitement des douleurs dentaires. Il existe donc plusieurs façons d'obtenir un soulagement de la douleur dentaire, car il fonctionne comme un analgésique naturel, à savoir. Vous pouvez prendre quelques gouttes d'huile de clou de girofle sur une boule de coton et la mettre sur le site de la douleur et bien la frotter jusqu'à ce que la douleur disparaisse. En mettant un peu de poudre de clou de girofle sur les dents qui vous font ressentir de la douleur, vous sentirez la différence. Vous pouvez mettre un clou de girofle et le mâcher, jusqu'à ce que vous vous débarrassiez de la douleur. Oignons. Les oignons sont connus pour leurs propriétés antiseptiques et antimicrobiennes, et ils sont importants pour traiter les maux de dents. Et soulagent la douleur en tuant les germes causant des infections en mâchant des oignons pendant quelques minutes ou en appliquant quelques morceaux d'oignons crus directement sur la zone touchée. Lavante. La menthe poivrée a un bon effet dans le traitement des douleurs dentaires, et cela se fait en faisant bouillir une cuillère de menthe et en en prenant un peu pendant qu'elle est chaude et en se rinquant bien la bouche avec. Ou en prenant un petit verre en le laissant tomber à la place de la douleur. Le vinaigre prendre un petit morceau de papier de beurre destiné à la cuisson, dans une tasse pleine de vinaigre et prendre le papier et y mettre une gomme de poivre noir, et mettre le papier sur les dents, et vous verrez la différence, il calme la douleur en très peu de temps. Traitez les douleurs dentaires avec des herbes pour la femme enceinte. Soyez très prudent car certaines herbes ont des effets négatifs sur le foetus et lui causent de nombreux problèmes. Proposons des soins dentaires à base de plantes pour les femmes enceintes. Les clous de girofle sont l'un des meilleurs moyens de traiter les douleurs dentaires. Mâcher les clous de girofle ou placer son huile sur la place de la douleur. Mâcher des feuilles d'épinard est un remède efficace contre les maux de dents pendant la grossesse. Appliquez une compresse chaude pour soulager la douleur en trempant une serviette dans de l'eau tiède et en la plaçant sur le visage à l'endroit opposé à l'endroit de la douleur. Se gargariser avec de l'eau bouillie de feuilles de goyave ou mâcher des feuilles de goyave directement à traiter les beaux de dents. Mâcher de l'ail, car la qu'il contient est efficace pour tuer les bactéries et traiter les douleurs dentaires. Si vous aimez le sujet, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les nouveautés et merci de m'avoir suivi.